des événements comme, comme ici, euh, sur cette foire, pour parler de mes initiatives, pour montrer qu'il euh, voilà, y a, a d'autres voies. J'ai décidé avant tout de proposer des modèles soutenables et enviables en termes énergétiques, en termes d'habitation, d'autoconstruction et de transport. On s'est concentré sur, euh, voilà, sur un lieu qui puisse être euh, un lieu de vie, qui puisse euh, nous permettre d'être autonomes euh, en alimentation, en énergie et aussi dans les transports. Donc on, on a travaillé sur ces questions-là et aujourd'hui on a des solutions concrètes euh, qu'on propose euh, à toute personne qui, qui veut venir euh, travailler avec nous. C'est un écolieu que j'ai monté il y a dix ans. On est une dizaine d'habitants euh, sur l'Olympe, c'est le, le nom du terrain.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 Alors d'abord, on a travaillé donc sur des modèles soutenables, mais aussi enviables, parce que euh, voilà, on avait comme modèle euh, les modèles des, des intégristes de la décroissance qui voudraient qu'on revienne à la bougie, et puis, euh, puis d'un autre côté, les écologistes un peu bobos qui se suffisent de mettre un panneau solaire sur le toit de la maison pour euh, se justifier de leur action écologique. Mais euh, si on considère que dans toute pollution, c'est la quantité qui fait le poison. À mon sens, il n'y a que les solutions qui sont vraiment accessibles au plus grand nombre qui peuvent, avoir un, qui peuvent être vraiment efficaces. Et pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, il faut qu'elles soient financièrement euh, accessible et aussi euh, enviable. Il ne faut pas que ce soit euh, voilà, revenir à la bougie. Ça, ça intéresse personne <rire> en France, ça intéresse personne en Inde. Il y a un milliard d'Indiens, un milliard de Chinois aujourd'hui qui rêvent de, du modèle occidental. Et si on leur propose de revenir à la préhistoire ou même au Moyen-Âge, ça ne va pas les intéresser du tout. Donc on n'aura pas un, un impact écologique qui permettra d'avoir une, une une empreinte soutenable euh, voilà, dans, dans, dans nos actions. Donc on, nos actions pédagogiques, elles s'orientent d'abord dans cet esprit-là, de, euh, voilà, de proposer des exemples soutenables et enviables.